160 je suis un mec Le bien qui passe, mais... Ça va, t'as des balles de snipe pour moi beau gosse j'en ai vraiment pas. Ah, les <rire> mecs sont morts. Il m'a vraiment... il tué. Ils sont trois, hein, ils sont trois. Léo, Léo, mets-toi safe. Il hein. y en a un autre, juste à côté de toi, il est juste là, là. Vous pouvez me reste, vous pouvez me si vous voulez. Attends, attends, faut que je le punisse. Ouais je il pas. Tu pourras mettre un coup de heal euh, direct quand je repop Ou là tu gères hein. C'est mes seules balles en fait. Parce que j'ai pas de balles de snipe donc euh. Mon 160 ouais, il, est il est down C'est un féroce. Ah, derrière nous, derrière nous, derrière euh, nous. Ouais, j'ai ouais, vu. vu. C'est un peu la giga sauce, hein. Derrière nous, ils descendent. On Il a derrière nous, hein, les gars Ouais. Mais j'ai... Ah si ça y j'ai des balles de snipe. J'ai pas des balles lourdes là, ça m'énerve. Il pêche ou pas du coup Il se barre. 160, j'ai knock un mec. Okay. 80. Y'a un mec juste en face, hein. il les scanne. Attention au-dessus, derrière. Carré, Mets un coup il de, de heal. Euh. Non, c'est pas toi en fait. Je sais pas où t'es, Léo. Ah, t'es au-dessus. Mets un coup de heal, Léo, s'il te plaît. Léo, le coup de heal, ça devient urgent. Euh, oui, oui c'est bon. Merci. Bon. Je suis mort, je suis mort, je me fais. Je me fais double lame. L'aide, Léo, attention. Allez frère, c'est bon le coup de pompe un moment s'il te plaît. Non mais tu le, tu le par contre s'il te plaît féroze. Oh Non mon dieu mais c'est quoi cette game oh, Ok mon dieu, c'est terrible, c'est terrible. Euh, avant de te heal BG attends que je sois s'il te plaît Ok, tu peux te heal Bordel de merde hein cette game, what the fuck hein Elle s'arrête pas hein oh, J'ai que 3 kills, au secours Ouais je, je vois ça Ok il y'a une orgie de mec avec des sabres là Mais c'est sauvage ici, hein! J'ai vraiment une énigme de merde, hein. Ok. Oh non! Mon arme! Bon bah tant pis. Je sais pas, mon arme a disparu, mes deux Les armes ont disparu. Tout, tout, tout ce qui était dans mon inventaire a disparu Bon. J'y ah j'ai oui, <rire> plus rien Je suis euh, à poil non, Moi je suis à 500km parce que je suis gros et obèse J'ai pris une balle de snipe y a un mec euh, ici En 81 mais. Je suis pas doué hein. Mais moi un coup les Léo s'il te plaît. Euh 5 secondes. Merci. On le peut chanter max, ça me termine. Oh, ils sont plusieurs. Oh, ils sont trois. Ça dégale, finalement. Un petit coup de heal, beau gosse. Merci. <rire> comment on les a pull up, par contre, ça me termine, hein. Ah y'a un mec en bas Il est mort Comment ça t'es mort Putain j'ai f... pas eu le temps de me TP Tu veux exec mon pote je t'exec Putain j'ai le sub, j'étais en train de faire ma game ah, je j'ai prendre quelqu'un qui m'a meilleure game et là, bah non. Et mec il m'a pris le euh, de... pros oh. derrière d'un coup, il m'a... Il m'a lavé. Ferrog, ferrog, pêche pas solo. Hein. Je pense que là on va essayer d'aller en zone surtout. Hop, on casse des FIAC en direct, ça tourne mal. Combien de kills, là 9 On avait huit. Putain. On est en train de laver le lobby, là. Fais comme on peut. Tu l'as laissé tout seul, mec. Un peu. Ah j'avais dit qu'on allait en zone Ça se trouve y a du délai mec. Ouais mais là je l'ai dit il y a quand même il y a 30 minutes quand même. Oh super Wesh ouais, J'ai je... l'impression de jouer à PUBG là. Bonibar. Hein Exactement. En vrai c'est bien la mécanique que quand tu vises tu... tu moins vite. C'est un Attends je dois faire un V3 là, tu te fous de ma gueule Non. Mais ça va jamais passer Enfin on veut, on peut Mais c'est faux comme expression donc euh... J'ai envie de pisser en plus Ah <rire> ils mettent des bombes et tout, oh, regarde les connasses Il était trop bien comme il faut hein. <t 'en> Par contre, parce que sinon tu perds ta chance. Je Le 3 vient, mais non. Vraiment. Pourquoi pas? Le 3v1 qui passe mais quoi te fuck Attends c'est pas fait encore C'est clairement fait mais... Aise Oh la la la la J'ai sué du cul hein Alors attends... Il fait 8 kills, 8 assists... Avec 4300 de dégâts. Oh, <rire> ce que je suis à mettre. En vrai, c'est sympa. 13. Alors. 13, Alors. Kills. 13 kills. J'ai 13 kills. Ça fait 21 et euh, le mate. Ça fait 20. Oh là là. Je suis choqué. Il y en a combien Je sais pas du tout.